Tracim est un logiciel libre sécurisé, simple d'utilisation, centralisant les informations pour fluidifier le travail en équipe et la collaboration. Chaque espace collaboratif possède un tableau de bord permettant d'accéder rapidement aux fonctionnalités. Sur le tableau de bord sont affichées les activités les plus récentes, la liste des membres ainsi que leurs rôles. Des notifications par email mail informent les collaborateurs de toutes nouvelles activités. Au sein des espaces collaboratifs, vous pouvez créer, éditer des documents et également les commenter. Tout ceci s'affichera dans l'historique du document. Après chaque modification, la version précédente est accessible via l'historique. Tout le monde peut suivre l'évolution du document depuis sa création. Avec la fonctionnalité discussion, vos échanges sont centralisés et ne sont plus noyés dans votre boîte mail. Vos discussions sont propres à chaque espace de travail et seuls les membres autorisés y auront accès. Avec Tracim, vous pouvez transférer des fichiers volumineux de tout type images vidéo, PDF, etc. Ces fichiers sont téléchargeables par vos collaborateurs via l'interface web. C'est un substituant sécurisé aux solutions telles que WeTransfer, Dropbox ou Google Drive. Tracim est en constante évolution. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées régulièrement. Il est également possible de développer des fonctionnalités sur mesure pour adapter l'outil à tous vos besoins. Avec Tracim, collaborez simplement.